Bonjour à tous! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du gabbro. Donc c'est une pierre qu'on peut aussi trouver sous l'appellation de merlinite mystique en référence à Merlin et très certainement à cause de, de ses pouvoirs énergétiques puissants. On verra ça tout à l'heure. Donc le gabbro c'est une pierre, vous voyez, qui est noire avec des reflets gris, vert, violet. Quand il y a des reflets, en fait ces reflets là, tous ces reflets sont dus au fait que c'est une pierre qui est composée de plusieurs minéraux et quand on va avoir des reflets verts c'est qu'il y a de l'olivite dedans. C'est une pierre assez rare, mais qui commence à se démocratiser en lithothérapie, elle commence à monter, elle commence à intéresser, donc on, on en trouve un petit peu plus. Euh, on la retrouve à la, à la base, à l'origine, dans euh, la couche profonde de la croûte terrestre, euh, et aussi, on dit, dans une partie de la roche qui compose la lune. Elle s'est formée, avec suite à un refroidissement, Lan du magma, contrairement à d'autres, à une majorité de pierres magmatiques. Elle a été découverte en 1809 en Italie dans une ville qui s'appelle je, je vous le donne dans le mille, Gabro, par un scientifique allemand qui s'appelle, ou qui s'appelait maintenant euh, Christian Léopold von Buck, parce que c'était en 1809 et il était en train de faire des études en fait des sols volcaniques, il a découvert le gabro. Les principaux gisements au jour d'aujourd'hui se trouvent à Madagascar, c'est une pierre qui a une dureté sur l'échelle de mou entre 6 et 6 et demi et qui est associée au chakra racine. C'est donc une pierre euh, d'ancrage qu'on va de préférence porter dans la poche. Sur le plan physique, de par sa composition chimique, c'est-à-dire qu'elle contient du calcium, du magnésium, du potassium et du fer, elle va essentiellement booster le système immunitaire, elle va régénérer les cellules, donc elle va être cicatrisante, elle va favoriser le rétablissement parce que c'est aussi en plus un allié puissant contre la fatigue, et notamment la fatigue chronique, et elle facilite la digestion et active le système pulmonaire. Le gabbro, c'est surtout une pierre qui est très intéressante sur le plan psychique. C'est la pierre du renouveau, du changement, du nouveau départ. Et franchement, en ces temps un petit peu chaotiques et de changement énergétique assez puissant, elle va vraiment être très très utile. Elle va aider à aller vers vers la nouveauté, à aller donc de l'avant, à sortir de sa zone de confort, à se donner du courage pour aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles vies. Elle incite à écouter ses, ses besoins vraiment profonds elle est aussi un très bon anti-stress et elle va permettre du coup de donner confiance pour ne plus ressasser le passé. Euh, avec le gabbro, on va aller vers, vers l'avant sans peur, sans stress et sur le plan énergétique, on dit que c'est une pierre qui va absorber les énergies négatives. Dans les planches de Sophie, on retrouve le gabbro dans la carte fatigue, fatigue mentale. Pour ce qui est de son entretien, c'est une pierre que vous pouvez purifier euh, soit à l'eau déminéralisée ou l'eau de source ou, euh, ou alors au sel indirect, elle n'aime pas l'eau salée donc si vous utilisez du sel préférez le sel indirect et pour la recharger elle va préférer la lune ou alors une géote de quartz, c'est toujours parfait la géote de quartz. Le gabbro, c'est la pierre qui, je pense, est à avoir dans la poche en ce moment. Elle va nous aider à aller vers un avenir serein qui va être à notre image malgré tout ce qui peut se passer dans le monde. Et avec les énergies du moment, il est temps de, de prendre le train, de, de les suivre. Donc, même si parfois, ces changements, ils peuvent faire un petit peu peur, bien, le gabbro sera la pierre parfaite pour vous accompagner, pour nous accompagner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao